Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Erreur, on est sur CSGO. Euh, c'est l'échauffement, oui, on est d'accord. Et on est sur un jeu euh, où le but est de faire un maximum de kills. Ah mince, je suis figé. Moi aussi, moi aussi, 3, 2, 1. C'est parti, ah, ça va démarrer. On va monter ouais. sur le toboggan on, on peut monter sur le toboggan Peut-être euh, pas un bon plan. Juste... En fait, t'as une maison. Ouais, on peut monter sur j ai j ai le toboggan. J'ai de là, mais sur Roblox en fait. C'était exactement la même maison, c'est vraiment des copieurs. Hein. Roblox ouais. Comment ça rebloque Scoopy C'est ce la même oh. Comment c'est possible de mettre autant peu de coups Ah, faut être vraiment proche pour mettre des dégâts. Mais eux, ils ont moins de soucis de je suis trop loin et je mets pas de dégâts. Hein. Je trouve. Ça me saoule vraiment les gens je suis super loin et je suis en mode bâché. Allez, vous dessert, êtes maintenant fait. le leader de votre équipe. Ah 1 hein Qu'est-ce que enfin, ça représente Oh elle est géniale cette arme Tu vois tous les meilleurs joueurs l'île Ah oui je vois Je sais en blanc mais je sais pas du tout qui je suis. Ah je suis deuxième Je suis non je suis premier je crois Je sais pas en fait Vu que j'ai pas d'image de profil c'est assez chiant j'arrive pas à me reconnaître en haut mmh. Faut en mettre une mon gars Il a pas eu besoin d'autant de temps que moi pour, euh, pour me tuer lui Ils ont jamais besoin autant de temps que moi Oh non il a pris ma place de leader Je vais du tartes à Daron T'as des barres rouges autour de ton écran quand t'es leader Ouais côté premier Ouais oh ouais c'est la première fois que c'est arrivé oh non mais je savais pas si c'était ça ou pas What? Je l'ai même pas vu. Je croyais que j'étais protégé par un mur et en fait pas du tout. Bon, ouais, je crois pas qu'il y ait beaucoup de murs qui soient pas transperçables dans cette zone. Ah, j'ai eu de la chance. Surtout que le leader ennemi en fait tu le vois en tout rouge sur la carte. Enfin, tu le vois en tout rouge qui se balade. Tu vois, des... tu vois sa souverainte en rouge C'est un peu cramé. Ouais. Ouais, bah, c'est pour nerfer euh, le premier de l'équipe. Pareil logique. Ah, je suis mort. Après 4 kills je suis pas leader alors que j'ai fait 4 kills de la file là. Hein. Donc euh... ah, on a vraiment envie de avoir un truc avec un viseur. J'en ai un moi, j'en ai un. Ça va pas être très loin de l'île. Je suis au hog l'arme qu'on a. Rapidement en général Hop, moi je suis au garil. Non, mais on a pas les mêmes changements d'armes en fait. Si, si, si, je pense que si, juste que je suis très très loin. T'es même pas dans le classement, Didi hein. Ah si t'es dans le classement 3 3, 3 et moi, Mais comment ça 3 Mais j'ai fait beaucoup de kills pourtant Non mais je sais, je sais, t'as pas fait 3 kills hein. Le meilleur il est à 8, le premier il a pas fait 8 kills faut hein. pas Je crois que c'est juste 3 changements d'armes D'accord Et comment on justifie seulement 3 changements d'armes Parce que t'as pas des changements d'armes tous les coups Oh j'ai respawn super loin Wouah Il a respawn sur moi lui mmh. Là, sur moi avec tu Ah j'ai la, la carte. Je suis pas leader donc je sais pas. Ah oh, y'a un gars qui est déjà au sniper. Déjà un, une sorte de ah j'ai le truc de viseur. Le truc c'est que j'ai bientôt le perdre, c'est ça qui est triste. C'est un peu le but du de jeu quoi. De perdre ses armes ah, oui. oh, oh non, c'est trop dommage C'était génial. C'est déjà fini. Ouais, je crois que c'est à peu près 2 kills par truc. Hein. Oh, plus que ça quand même. Non, non, c'est à peu près. Ah, moi je fais plus que 2 kills par truc. Non, on a tous les mêmes trucs. Hein, J'ai le temps de faire 3 kills pour changer le truc ah, du viseur. moi je fais. Ah, c'est relou les gars qui jouent, le sniper. Ah, ça par contre, va niquer ta mère toi. Hein. <rire> ah, tu spawn avec un viseur et du coup il peut nous sniper comme si de rien n'était. Ça va pas durer longtemps, c'est ça la bonne nouvelle. Oui, c'est fait chat rapidement par un gars, mais. Bon, elles sont... la plupart des armes, elles sont trop nulles à distance. Je sais pas comment les gens ils se débrouillent pour être bon avec des armes nulles à distance. Oh, j'ai le fusil à pompe. Oh ouais, il est pas mal. Y'a un gars match m'a tué avec une arme que j'ai jamais vue, que j'utilise. Quoi, mais ils sont combien sur le mur là-bas Ils sont 3 à me canarder à mon spawn et ça trouve ça nul parce que dès que tu bouges, t'es plus invincible et du coup. Ah, oh, un nouveau fusil à pompe, ok. Moi t'as deux fusils à la pompe à la suite. Et l'un un qui est un peu moins le diable je trouve. Enfin, qui est pas la même chose. Hop j'ai eu... Oh non j'ai eu un sniper Ah bah c'est pas grave j'ai encore Euh... Quoi Il avait un double petit fusil, il m'a mis une tête instant Genre... Une tête Il y en a un qui est déjà au couteau d'or Au y couteau d'or En gros il a tué quelqu'un au couteau il gagne. Ah c'est le sniper rapide, je savais pas Il a gagné C'est le même que tout à l'heure Moi je suis même pas dans le classement Bah il n'y a pas grand monde dans le classement Ah le deuxième il a fait 24 morts et il est quand même avec deuxième moi j'étais 5ème avec 17 kills Pour faire 32 kills On refait Quoi 32 kills Oui Le premier il a fait les 32 kills là Ah oui pas 32 changements de fusil Non non 32 kills Y'a vraiment un jeu Roblox par contre qui a copié coller ça, hein, mec. On se met anti-terroriste. Anti-terroriste, ok. Y'a vraiment un jeu Roblox qui a. Faut faire 32 kills, tu changes d'arme à chaque fois, etc. etc. Vraiment... Ah, j'ai fait le premier kill de la partie. Tu viens d'avoir un succès la ligne d'accord Ouais. C'est après, on que tu le fais, ok. Ah oui, Hydrolien a repensé le succès premier. Ok. Bah, bon, on va essayer de gagner, hein. Équilibrage automatique. Et... Entre, euh... Ouais, parce que d'ailleurs, plus d'ennemis, euh... plus d'alliés. Et on est censé. Ok, je les vois. Mais ils sont trop loin. Je n'ai les tuer un. Comment il a réussi à me toucher pas très pratique de voir un peu tout rouge partout. Je pointe ma tête dans la ruelle, dans la ruelle et hop, je suis mort. Ah, j'en ai tué un hein, juste avant de mourir. Hop là Tu vas pas plus vite quand tu n'as quand tu pas. Quand as coupé sur ce mode. Il sur ce temps J'ai déjà, ils sont super bons. Ouais. Je crois que j'avais remarqué. What? Il m'a headshot à la 47 C'est la pire je arme pour pareil. headshot. Quand tu bouges pas, je te promets ça marche super bien. Je viens de faire ça à un gars là Et genre c'était vraiment pas très compliqué. Ok. C'est pas la pire si tu mets qu'une seule balle dans la tête, ça passe très bien. Mmh, J'arrive pas à faire des kills depuis tout à l'heure, je vois personne. Ah, mais le temps de se concentrer. Oh, lui il a fait un tir à la tête en tirant une rafale de balles. Moi je me concentre pour mettre un tir à la tête et je le manque. Hop, voilà. Oh, bon, un tir tiré à la tête. Avec à 100 lui. Il a vu direct, tiré... il regardait vers l'endroit où j'étais, il a fait. Tata tata tata. Ouais il était où le gars Ah oh, d'accord ok Ausement, on, va. on va pas rager Oh je suis à deux et je suis dans les derniers Incroyable Pas l'impression d'être si nul que ça pourtant oh. Cord vient de vous sauver Ouais très bien mais Ah, oh, t'as fait une série meurtrière, bravo! Ouais, de 5 victimes, pas grand chose! Hop, j'ai vu sa tête! Ils sont oh. trois à un endroit, c'est insupportable quand tu te fais canarder par 3 gars et que tu peux rien faire! Parce que t'as 3 gars qui te tapent et bah, 3 ils Mais comment il était Dégâts subis, dégâts infligés, 80... Oh. Ah lui j'ai pas dû faire beaucoup de dégâts pour la l'avoir. Non Quoi Je l'ai pas touché. Bon oh, bah ok. Je croyais bien l'avoir <rire> touché. J'ai l'arme géniale avec le viseur. Moi j'ai le sniper. T'es peur là, il est très puissant parce que tu te mets un peu loin et. Ouais. Déjà tu vois même pas, tu les déjà tué toi. Oh non! Je sais pas si je recèle. <rire> là avec l'arme que j'ai, je joue vraiment ouais, en mode. Bah les couilles, au pire ça passe. J'ai l'arme qui tire super bien mais beaucoup trop de balles enfin, Qui tire super mal mais énormément de balles Ok Ah si il est en train de le silence Je tuer quelqu enfin, tué quelqu'un Enfin j'ai deux deux personnes d'autres armées. Mais... Ah j'ai tué deux bombes Je suis pas le leader c'est incroyable ça Ouais je suis le deuxième. On a perdu là Oui clairement hein. Le premier il est à 15 à 16 c'est un bleu, il, a, il est chez nous déjà. Il est nul le petit fusil que j'ai. Il faut que je reste appuyé, ça tire des balles peu à peu. Clic, clic, Comment je l'ai manqué Déjà, oh là, là. encore le même hein. Encore le même, je crois que je suis troisième. Non deuxième. Tueur 23 victimes. Il a fait 2700 dégâts le gars. Ça veut dire qu'il a même pas fait assez de dégâts pour tuer plus de gens que.. Pour tuer le nombre de gens qu'il faut. Donc il a dû pas mal ramasser quand même. Ouais. Je connais pas les cartes. C'est pas mal, mais c'est super compliqué. Hein. Le physique que j'avais à la fin il était. Niiiil. Ah faut savoir jouer avec chacune des armes. Ouais. Et idéalement fait... mettre des headshots. L'avantage c'est que ça entraîne bien. Ah bah il a quitté celui qui était trop fort. Ah donc j'ai peut-être une chance de me retrouver seulement avant avant-dernier. Ouais je pense. Si y'a un plus nul que lui qui le remplace. Un plus nul que moi qui le remplace. Théoriste okay, -terro Terroriste Ok. Antiterroriste. Bon. C'est super bizarre quand même. Oh, on est sur la lune. Du coup, je déteste l'arme qu'on a de base. Ouais, surtout si t'arrives pas à monter avec une arme, tu montes jamais et tu galères. Ouais, c'est un peu le problème. On peut pas bouger là Non, non, hop, 3, 2, 1, ça fait ah. clic, clic, clic. clic. J'ai rien vu là. Y'a pas eu de bruit en fait, j'ai juste eu du bruit. Y'a pas eu de. Moi j'ai pas eu des bruits. Oh ça c'est nul C'était un gars il était un invisible, il a été ma tête et bah il m'a tué et puis voilà C'est ouf, on me vole le dit, je fais un kill après et je comprends pas le leader Parce qu'il y a des le gars en général il fait plein de kills quand il prend le lead ça me de des de Je trouve ça stressant de prendre des balles de partout je sais même pas d'où elles venaient Ah le gars il est caché tout en haut d'une du, pierre Ouais ou je le vois, je sais pas comment il arrive à viser sur les gens mais... J'ai été tué par un gars qui était mort Ah En l'occurrence je suis au haut, au, aucun problème Ouais mais lui il est beaucoup trop bon pour tirer à là Je sais pas trop oh, Il a il réussi, réussi à me headshot alors que je sautais J'ai pris le leader Ah t'es plus lent quand t'as le leader je crois Ah bon Ouais vraiment Ah c'est possible Mais c'est flagrant hein. Connard Ça va avoir un spawn la prochaine fois Je suis encore l'idée, je ne peux pas pouvoir courir en fait. Ah, j'ai déjà fini d'utiliser. Je ne presque mais... pas pouvoir courir, Lily. Ce que j'ai comme. Euh... T'es sûr que c'est pas l'arme Ah, que 5 à la suite. C'est pas mal. Il je... oh, y en a un qui te campe dans le tunnel. Ouais, et puis parce que quand tu fais ton arme et tu vois oh là. là, il m'a headshot. Je sais pas, pas comment il fait. Les gens ils ont. En qu'il qu est. ce qu'ils sont les connards qui me tiennent dessus J'ai pas du 40 PV mais je sais même pas. En vrai le pompe c'est plutôt bon même de loin, parce que si tu tapes dans la tête, t'as beaucoup de chance de mettre une tête. Et si tu mets une tête tu fais tellement plus de dégâts que. Bon ouais, j'ai tiré ma balle de sniper, elle est pas partie. Alors je crois qu'elle est pas partie parce que ça a touché personne. Je sniper, je suis encore leader Il bah, y a des, des gens qui font des dégâts au fusil à pompe alors qu'ils sont super loin, ce qui est pas très normal En vrai tu peux assez facilement mettre une tête au fusil à pompe de loin What C'est quoi main... Main, en fer main en fer Ou cible euh, sur les trucs C'est à dire que t'es pas... au sniper et que t'as pas visé Mais et... Ah cible c'est... Et main en, fer. main en fer, ça veut dire quoi Aucune idée, c'est une arme. Euh, quoi que main en fer Ouais, bah si, ça doit être une arme. Je pense que c'est parce que je faisais le clic droit. j'étais ah, en sneak pas, quand je l'ai fait peut-être. Ouais, c'est problématique. Ouais, ouais les armes, ils vont me dépasser hein. Est-ce Est que les armes pas. sont de mieux en mieux Non. D'accord. Bah, donc y'a pas de. Pas de resque ah, ça me revient le jeu rebloque euh, qui est identique. Enfin, qui est très semblable. Ah, c'est insupportable, j'ai tué 3 personnes. C'est pas moi qui les ai tués, c'est pas moi qui les ai finis. Et du coup, je fais 0 kill. Et c'est un autre gars qui est juste à côté de moi qui fait 3 kills. Ok. Pas une bonne nouvelle C'est à dire qu'il va avoir un plein de points. Hein, qui pas adverse qui est plus fort pour moi. Je me vois même pas dans le tableau des scores, c'est à que je suis plus bas que. Ouais, c'est à que c'est plus bas que les 6 premiers. Ah, j'ai tué le leader ennemi Moi je suis leader de notre équipe mais ça change pas le fait que je suis quand même beaucoup moins fort que le leader ennemi Je suis deuxième dans le score Alors c'est pas trop mal alors Oui c'est pas trop mal mais c'est pas non plus Je suis pas le meilleur Je suis pas ah, je nécessaire ça. va tu les claques au sol Un, un petit fusil 1, petit fusil 2, Lily. Oh, génial! Et après, le petit fusil 3, je crois vraiment. Moi, ouais, j'ai une arme tellement lourde que je. Je me déplace au ralenti. Ah, je suis passé à 10. Oh, je suis au milieu du classement. Oh. Je pense que le petit fusil, il est meilleur que mon arme. pour oh. T'as l'arme super lourde? Ouais. ouais. elle est pourrie. Oh non, l'autre, il a déjà le couteau d'or. Le premier. Alors que moi je suis que à 13 J'ai vu tu es plein de gens, j'ai vu que t'avais plein de gens, il y en a plein que de... je suis pareil, c'est assez revenu Oh t'as atteint un couteau d'or Ouais si je tue quelqu'un là j'ai gagne. NON no c'est lui qui m'a tué, on était tous les deux au coup d'or, l'un face à l'autre Ah Et c'est lui qui m'a tapé d'abord Ah t'as fait plus de dégâts Il a fait tellement de têtes le gars Bon bah ça sera tout pour euh, cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu euh, Et peut-être euh, une prochaine sur ce même jeu